Merci content de vous voir, vidéo SQDC aujourd'hui grâce à Joe Aimon, un gros merci à Joe Emon pour le 5 points cannabis et le produit est le ZXFPOG, un gros merci, oui vous avez bien entendu le produit s'appelle ZXFPOG. Merci à Mon qui m'a fait un virement bancaire et puis qui m'a dit, va t'acheter ce produit-là s'il te plaît, euh, je te le paye et puis c'est un cadeau. Donc vraiment un gros merci à Mon 32$ dollars et 20 sous, euh, c'est le produit le plus dispendieux de 5 points cannabis, on connaît 5 points cannabis chez Weedman avec le Larry OG, que j'avais été vraiment euh, un peu indifférent, euh ça m'avait laissé sur mon appétit Larry OG. On s'attend à. On s'attend à quelque chose d'écœurant, là, tu sais. Euh, 26,50$ pour le Larry OG. 26,50$ pour leur produit qui s'appelle le Mango. Et encore 26,50$ pour le OG Couch. Mais le produit que j'ai entre les mains n'est pas 26,50 Il est 32,20$. Donc, on se pose beaucoup de questions ici à Winman. C'est -ce un produit. Est-ce que c'est un produit de meilleure qualité ou tout simplement c'est un produit qui donne pas beaucoup de grammes et qui est pas payant pour 5 points cannabis. Donc, vu que c'est pas payant, ben, on a décidé de mettre ça à 32 dollars et 20. Donc, écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez des gammes de prix. Est-ce que vous en colissez qu'il y en ait à 26 et à 32? Est-ce que vous pensez que celui à 32 est de meilleure qualité ou pas nécessairement? Donc, quand qu'on regarde ce fameux produit, le ZXFPOG, si on va voir la variété en bas, ben c'est écrit ZXFPOG. Oh my God, il y a beaucoup de personnes entre vous qui m'ont dit, « Oui man, je connais la variété, c'est du Skittles mélangé en pebble, pebble, pebble, pebble, quoi donc? » Pebble, bah, bah, bah, fruit pebble. C'est ça, fruit pebble FPOG, sur euh, euh, Leafly, il y a FPOG, Fruity Pebble, Fruity Pebble mélangé en Skittles. Pouh. Où c'est que vous avez pris cette information-là? Euh, quand on va sur le site de 5.Cannabis, je me suis dit, si on trouve pas Skittles mélangé en Fruity Pebbles, Skittles mélangé en Fruity Pebble OG, et le monde a trouvé ça où? Ils n'ont pas trouvé ça sur le site de SQDC parce qu'on ne trouve rien sur le site de SQDC. Ils doivent avoir trouvé ça sur le site de 5.Cannabis. Donc, si on va sur le site de 5.Cannabis, il y a « fuck all ». Il n'y a absolument rien. Pour toute question ou commentaire sur nos produits, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, il faut envoyer un courriel. Donc, c'est pas évident. Il n'y a absolument rien sur le site de 5.Cannabis. Il n'y a absolument rien sur le site de SQDC. C'est ridicule. Donc si tu t'en vas sur le. à la SQDC pis que tu dis à la fille, je vais me sors un Skittles Fruity Pebble OG, elle connaîtra rien, man. Elle sait pas c'est quoi un Skittles Fruity Pebble OG. Non, c'est vraiment, vraiment compliqué. Donc, faut vraiment que tu dises ZXF C'est. Tout le monde le connaît ce produit-là, hein. Je pense à la SQDC. C'est vraiment un, un, un marketing winner. Euh, mais colis que j'ai ça. Euh, on connaît le piqué, hein on connaît le piqué. Non, non, non, non. Pas le pink couche. Le piqué, c'est le purple couche. Hein? Avant la légalisation, il y avait pas vraiment de pink couche à Montréal. Il euh, n'y avait pas de pink couche au Québec, là. Hey, tu pas le même pusher que moi. Ah, arrête, man, Il n'y en avait pas de pink couche. Arrête, arrête, arrête. C'était le Purple Cush. Hein? Si tu avais du piqué, c'était du Purple Cush. On connaît le piqué, le Piqué, le Piqué. Mais est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup de variétés qu'on dit seulement le, les deux premières lettres euh, de la variété? Euh, moi, je suis un peu surpris là, que, que, que 5 points cannabis ait pas appelé leur mango le, le, le M. Hein? M pour Mango. Hein? Je sais pas. Euh, le Larry OG, pourquoi ils n'ont pas appelé ça le L? OG. Non, parce que tu vois, ça n'a pas de sens. Tu me vois, ça n'a aucun sens d'appeler ça M. L. OG. Ça n'a aucun sens. Mais, le Skittles Fruity Pebble OG, ça, ça marche. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres variétés à la SQDC qui vont faire ça. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres marques qui vont mettre juste les premières lettres. Hey, mon homme. Oh, j'aimerais ça avoir un, un PK OG. Z, hey man, aide-moi un peu, là, aide-moi un peu. Donc, euh, si on regarde un peu euh, ce qu'on nous donne comme description, euh, Limonène, terpène dominante, euh, ensuite on nous donne la Célina. Première fois qu'on entend cette terpène à la SQDC, Célina. Donc, l'employé de la SQDC a créé une nouvelle terpène. La Selina, Donc, c'est possible de modifier le site de la SQDC. Vraiment, bravo. Bravo, bravo, bravo. On va peut-être voir la terpène silina dans d'autres produits de la SQDC. Bravo, bravo, bravo. Donc, si on regarde ici sur le contenant, est-ce que ça nous indique les terpènes? Eh oui, eh oui. Est-ce que les terpènes correspondent... Vraiment surpris, vraiment surpris qu'on ait inscrit Célina ici. Donc, on commence. Limonène. Limonène. Bravo, bravo. Deuxième terpène. Hey, je suis en tabac. C'est une joke. C'est une joke. Ils sont pas capables. T'as une minute, man. Non, non, ils sont pas capables. Non, ils sont pas capables. Les terpènes sont pareils, mais ils sont pas en ordre. Ils ne sont pas mis en ordre. OK? Limonène, limonène. La deuxième terpène, c'est linalol. La troisième, c'est silina. Quatrième, cariophyllène et puis myrcène. Ici, limonène, silina, cariophyllène, linalol, myrcène. Donc, c'est pas en ordre. On nous indique aussi le taux de terpènes, 4.9. Donc, 4.9 de terpènes, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Il va falloir commencer à se comparer. Euh, comparer d'autres produits de la SQDC parce que c'est nouveau. C'est nouveau, les terpènes, le pourcentage de terpènes n'était pas indiqué au début de la légalisation. Donc, est-ce qu'il y a des compagnies qui font tester leur cannabis dans des laboratoires qui vont favoriser euh, plus de terpènes? On sait que des laboratoires qui testent pas exactement de la même façon les cannabinoïdes qu'un autre test, un autre laboratoire. Il euh, y a des laboratoires qui vont mettre seulement certaines euh, cannabinoïdes, d'autres vont en mettre plusieurs. Donc c'est toujours un peu touché là les, les, les, les pourcentages donnés là, par les les les, les, par les marques. Les les les, les. Ok, je un faut que je fume. On rouvre ça. Merci à Joe et mon. Merci à Joe et mon. Saut de sécurité, saut de sécurité, il est décollé. Sans papier, man. Ça sent, pire, hein? ça sent euh, un mélange de de, de... Un mélange de, de, de plein d'affaires finalement. Genre de les grainer, peut-être que ça va être. Euh... Encore plus goûteux. Pour ce qui est du visuel, euh, ordinaire. Ordinaire. Euh, pas de feuilles. Euh, ordinaire. Pour 32$ et ben j'ai ma réponse. J'ai ma réponse. C'est pas de meilleure qualité. Mais j'ai vraiment hâte de le goûter. Ça a des bonnes petites odeurs. Euh, quand on regarde les Skittles. Skiddle, c'est un euh, goût de raisin avec pamplemousse. Et puis, le Fruity Pebble, c'est comme ça qu'on dit ça, le Pebble Fruity, euh, sucré-fruité. Donc, c'est vraiment sucré, fruité, raisin, pamplemousse. Euh, Qu'est-ce qui va ressortir de ça? Je ne sais pas. Hein? On ne sait pas quel phénotype qui euh, en est ressorti de ça. Ils nous disent ici, fruité-citronné. Donc, est-ce qu'il va avoir un goût de citron? Je ne sais pas, man. Mais... Hybride. Hybride à tendance Indica. Habituellement la limonène, le goût de citron, habituellement ça donne un buzz un peu plus euh, qui réveille, un peu plus énergétique. Et puis là, ils nous disent Indica. Et puis en plus, la myrcène, la myrcène, on sait que la myrcène, quand la myrcène est en bas de 0.5, quand il n'y en a pas beaucoup de myrcène, c'est habituellement un produit sativa. Quand il y a beaucoup, beaucoup de myrcène, c'est habituellement un produit Indica. Donc, c'est. C'est pas supposé d'être écrit Indica. Ça serait supposé d'être écrit hybride-hybride ou même hybride sativa. On va le goûter. On va le goûter. Allez voir sur mon Instagram. Vous voulez le voir tout de suite? Hmm, ok. Il y en a qui n'ont pas Instagram. Mais ok, je vous entends pleurer. Je vais vous montrer ça, mais. Régulier. C'est régulier, euh, rien d'extraordinaire. Ok, je vous montre ça. Ah, oh, on va pas se Et voilà, on est de retour avec le ZXFPOG. Donc, vous voyez très bien là, que c'est des belles cocottes, bien ordinaires. Euh, c'est pas du Broken Coast, malgré que Broken Coast, maintenant, vous le savez, en perd des plumes. Maintenant. Le couche mint de Broken Coast, la cendre et noire, la misère à fumer. Donc, on, mais pour le visuel, maintenant pour le visuel, c'est pas du Broken Coast. Mais encore là, euh... rien d'extraordinaire, mais c'est pas wow! Ce n'est pas wow! Pourquoi payer 32 dollars et 20 pour ça quand on peut payer 25? Est-ce que c'est le goût? Est-ce que c'est le buzz qui va ressortir euh, du lot? On essaie ça immédiatement. On est de retour avec le ZX F POG à chaque fois je le dis je ne suis jamais sûr ZXF POG. Est-ce que l'humidité il euh, n'y a pas de boveda, pas de boost, vraiment content, l'humidité est parfaite. Aucun problème avec ça. C'est pas euh, c'est pas vraiment huileux. là. c'est pas vraiment euh, pas pire, pas pire. Bon, alright. Allez voir sur mon Instagram. Bientôt 1800 abonnés sur mon Instagram. Je suis vraiment content. Super le fun de vos commentaires. Merci de me parler en privé. J'ai nettoyé mon grinder avec de l'alcool. Ça fait toute une différence. Je vous suggère d'aller nettoyer votre grinder vous aussi goûte un peu le citron. Euh, un peu de, de, de endo. Vanilla frosting. Mélangé. Euh. On, va, on va fumer ça. On s'en va vers. Euh, on s'en va vers où? Aucune idée, man. Aucune idée où est qu'on s'en va. Mais il y a, y a de l'air bon. il a pas de l'air mauvais. Il y a de l'air bon. Je pensais qu'il aurait été plus fruité que ça. Comment tu décrirais, toi, le, le Vanilla Frosting de Endo, le goût? Parfait. Encore merci à Joe et Monde. Merci vraiment. 32,20$, là, c'est pas rien. Un gros merci. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un gros cadeau comme ça. Joe et ce pas la première fois qu'il me donne des cadeaux. J'ai déjà rencontré Joe Emon en personne. Alright, c'est roulé. Je vous le dis, ça, ça. Vite de même, il est mieux que le Larry OG. Ça, c'est sûr. J'avais vraiment pas trippé avec le Larry OG. Là, vraiment pas. Euh, vous le savez, hein, quand j'aime pas mon cannabis, qu'est-ce que je fais? Je le mélange avec plein de cannabis que j'aime pas. Le GG4 Grand Prix. Il a passé. Il a passé, man. J'ai fumé un joint de GG4 Grand Prix ou deux. J'ai crissé le 3.5 dans mon contenant. Ok, cest du sérieux? Parfait. Le Canadien va commencer bientôt la saison, hein? Va le fun. Un peu de hockey. que Payling va faire l'équipe, elle ne sait pas, man. Elle ne sait pas. All right, comme dirait le show de boucan, santé, bonheur. Merci à Joe et mon. bon? Il est bon? Il est bon? Il me fait penser un peu, euh, un petit peu moins fort au Vanilla Frosting, mais c'est pas le Vanilla Frosting là, c'est pas du Vanilla Frosting, c'est une autre affaire ça, tu comprends? Vanilla Frosting moins fort, plus fruité. Ah, il est vraiment meilleur que le Leroy G. Le ça. Ça a été cool qu'il soit à 25$. Ça aurait été le fun qu'il soit à 25$. Moi, je l'aime. Moi, je l'aime. Mais man, je suis vraiment serré dans mon budget. Je ne peux pas m'acheter ça à 32 quand il y en a d'autres à 25 que j'aime autant. Tu comprends? Je ne peux pas, man. Okay, C'est 7 piastres de plus. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Taux de THC. Taux de THC entre 21 et 27. Et nous, ici, on a eu 22. 22.02. Donc, 22. Entre 21 et 27. Donc, pour ceux qui ne croient que en, au taux de THC et qui veulent un, un taux en haut de 20. On a un produit ici pour vous. Peut-être le pamplemousse sortirait un peu plus, mais vraiment à peine. Parce qu'on nous dit que vous citron, je, je pense que c'est plus pamplemousse. Que citron. Euh, le, le pamplemousse, il sort du Skittles. Et puis, euh, c'est un mélange de GG4 Pamplemousse avec le Vanilla Frosting. Je, je sais qu'on part de loin. Là, mais euh, si tu veux que je te compare ça, Vanilla Frosting en vraiment moins fort. Avec une petite touche de GG4 Pamplemousse. Il y a un petit goût de couche aussi. Il, y a un petit... il est bon, man. Il est bon. Il est moins intense que. Il est moins intense que le Vanilla Frosting, ok, on le sait. Là. Mais. Euh... Très bon, très bon. Merci, hein, Joe et moi. Joe était convaincu que j'allais l'aimer. Euh... À 25$, il ferait partie de mon top 10 achats. Ok, à, à 25$, il ferait partie de mon top 10 achat. Euh, pour l'instant, là, euh... Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, Pourquoi ils l'ont pas mis à 26,50$? À 26, quelque chose comme les autres produits de 5 points cannabis. Man! Il brûle bien. Pas besoin de le réallumer. Il brûle pas trop vite. Là, je veux parce que je t'en parle. Je le mouille. Je pense que je mouille moins mes, mes joints qu'avant maintenant. à sorte que je fais pousser et que. Je peux me rouler des gros joints. Je pense que l'habitude de, de, de mouiller mes joints, c'est un, un réflexe. C'est un réflexe. Je ne veux vraiment pas qu'il brûle trop vite. Mais écoute. C'est 32$ et 20$, sous, ça te dérange pas. Euh, il est bon, mais c'est. Je pensais que ça serait beaucoup fruité. Euh, comme le. Comme l'étoile polaire CBD, mais non, non, non, non. C'est vraiment fruité léger. Un petit goût de couche léger. Pamplemousse ultra léger. Mais tout ces légers-là fait que c'est d'un bon petit cannabis euh, sucré. Euh, c'est rare que j'aime les cannabis sucrés, des fois je suis un petit peu indifférent à ça. Mais quand, quand, quand tu prends le temps d'y goûter, il y a un petit coup de couche là-dedans. Euh, Puis c'est pour ça qu'il se démarque là, que seulement un produit là, qui est fruité, tu sais. Je pensais pas l'aimer avec la description. Euh, Moi-même, j'ai fait pousser du Gorilla Sguittles. Puis tout ce qui sort de mes Sguittles, c'est pas bon. Ça goûte pas bon. Puis là, quand j'ai vu Sguittles en Fruity Prep Pebbles, Pebble fruity, je sais plus comment le dire. Euh, fruité avec fruité, avec fruité, avec fruité. Je me sens, moi je suis pas un gars de fruité, man. Euh... Mais c'est bon. C'est bon. Tu sais, j'aurais pas dû mouiller. Je l'ai mouillé pour rien. Vraiment là. Un petit goût de vanilla frosting, man. c'est quoi aussi qui ressemble, je trouve, au vanilla frosting? Euh.. J'ai fait une vidéo dernièrement, pas dernièrement, là, mais dans le bout du Vanilla Frosting. Je trouve que ça ressemblait... assez de regarder rapidement, là. Hum, je ne sais pas. Un autre, là, qui est... Euh... Je pense que j'aime mieux celui-là que le Légion. Je sais que le Légion, man, c'est de la qualité. Puis il y a beaucoup de personnes qui aiment le, le Légion. C'est quoi? C'est Légion euh, de Vendou. Euh, moi, j'aime mieux celui-là que, que le Légion. Malgré. Le Légion, je pense qu'il est de meilleure qualité. Quand on regarde la cocotte, là, c'est un estibo visuel. C'est sûr que là, le joint n'est pas fini. Le buzz, il va durer combien de temps? Deux heures? Trois heures? Une heure et demie? Je, je te fais la vidéo, je peux pas... Il Faudrait que je coupe la vidéo, que je te refasse la vidéo plus tard. Mais je sais que le, le Légion, c'est de la qualité. Mais pour le goût, j'aime mieux celle-là. Ah ouais, je te laisse là-dessus, man. Le buzz, man, il est pas fort. Il est pas fort, man. Euh, mon premier joint de la journée... Le buzz est poche, le buzz est ordinaire dans le fond, je, je, pensais, pas de, je pensais pas de dire ça, euh, très léger pareil je trouve quand même, je suis en train de fucker la vidéo je trouve, là. je suis en train de m'aganer la vidéo, parce que je t'arrive pas à te dire que le goût est bon, le goût est bon, le goût est bon, mais euh, quand tu regardes ça le buzz là, euh, c'est sûr que je suis gelé man, je suis pas à jeun. J'ai fumé un joint, mais. Le goût est bon. Il y en a qui aiment ça quand je dis ça. Le goût est bon. Mais on est loin du buzz du Vanilla Frosting. OK? C'est. Tu -ce sais comment m'a réglé ça, cette vidéo-là? Moi, je vais te dire que c'est un, un hybride. Quasiment cette man. <coughs> Je pense pas que c'est un hybride indiqué, Ok? Euh, je trouve vraiment que le buzz euh, il est loin d'être écrasant. C'était euh, chill, t'es cool. Je, je, t'es pas trop, trop écrasé. J'ai goût d'en refumer un autre après. Le goût est bon. Le buzz est quand même léger. Même si c'est en haut de 21%, là, le, le buzz est quand même léger. Et puis, si je voudrais... Euh, je te termine ça, je l'ai dit, là, le, le 30 secondes. As tu sais, je commence à être gilet de parler de même, c'est bizarre. Je euh, suis en train de perdre le dîner, fait que ça, ça prouve qu'il n'est pas si pire que ça. Je te dirais hybride, hybride. Je te dirais pas hybride indica. C'est vraiment un buzz euh, cool. Puis même un peu plus satisfait. Alright. Je pense que j'ai fait le tour quand même. La cendre est belle, en passant la cendre est grise pâle. Toujours un combat, ça, la cendre à faire pousser. Si un jour ça poussait du Weedman, ça en passe des choses ces temps-ci dans ma grow. Vous avez vu, j'ai des bébites. Et j'ai un autre problème. Oh oui, oh oui. Écoutez, la prochaine vidéo de Weedman, après les insectes, les trips, on a un autre problème. Ça va très mal. Donne un pouce à la vidéo, écris un commentaire, abonne-toi, active la cloche, ça va te dire c'est quand que les vidéos de Winman sortent, parce que tu sais, je ne sors jamais les vidéos aux mêmes heures, mais qu'avec la cloche, tu vas te le faire dire sur ton cellulaire. Abonne-toi sur mon Instagram, c'est super cool, je ne sais pas ce qui est arrivé, euh, habituellement j'ai 200-300 personnes qui regardent mes stories, et puis hier, 415, donc euh, vraiment vraiment content là, que vous soyez plusieurs à regarder mes stories sur Instagram. Je te laisse là-dessus. Abonne-toi. Ciao, ciao